Oui, vous êtes bien sur la chaîne des colloques. Oui, je suis pas du tout un coloc, mais c'est pas grave. Je m'appelle Fabien Licard et je suis mentaliste, c'est-à-dire je mentalise des gens. Et les colloques m'ont clashé dans une chanson. Je vous en reparlerai à la fin. Du coup, je suis venu pour essayer de les mentaliser, Ils sont juste là derrière moi, les colloques. Hey ouais, cool, cool. incroyable. Euh, bah là, c'est Valentin. Val, bah, le... Ronan, Ronan, Pida, Pida, Gaëtan, Gaëtan, et Nico, et Nico. C'est incroyable, on se croit dans le colombe <rire> Alors euh, aujourd'hui on fait un, un truc, je leur ai demandé de préparer une histoire, un truc atypique qui leur est arrivé dans la vie, tu vois, n'importe quoi. Vous allez me, me, me le raconter, mais il y en a un d'entre vous qui ment. Vous allez décider entre vous qui mentait, ça c'est bon, ok. Mm -hmm. Et mon but forcément c'est de trouver qui ment ça va pas être facile, on se connaît pas encore euh, très bien hein. là on va préparer des choses ensemble mais je le découvre vraiment donc je ne connais pas tout l'article verbaux il n'y a pas de trucs comme ça quelle, est... quelle bah, est ton histoire atypique et incroyable alors ma petite histoire en fait c'est euh, on était sur un tournage avec euh, Pida qui est juste là ouais. et on tournait ça s'appelait euh, Mission Bio et on faisait un tournage et en fait on devait s'améliorer euh, comme genre cambrioler et arriver chez les gens et le truc c'est qu'on a fait un faux cambriolage en arrivant et en rentrant chez les gens et le truc c'est qu'au moment où on faisait l'entrée, des gens ont dû nous voir passer devant. Et il y a des flics qui sont arrivés en pensant que c'était un vrai cambriolage. Donc on est arrivé, on est rentré, les gens, les flics nous ont dit vous posez vos armes et tout. Alors qu'on faisait des fausses armes comme ça avec nos doigts. Et ils sont arrivés vers nous, et ils nous ont fait vous posez vos armes, vous posez vos armes. Et puis on a fait bah, euh, non, enfin c'est un tournage c'est un tournage, vous ne vous inquiétez pas et tout ça. Donc on était un peu perturbés et au final on a réussi à régler le problème. Et tout allait bien, et on a dû vraiment prouver qu'on n'avait pas des armes dans les mains. Ok, c'était un peu compliqué. Je te demanderai les détails tout à l'heure, parce que pour l'instant tu m'as regardé un petit peu trop fixement dans les yeux. Euh, Renan. Euh, moi ça se passe euh, dès que j'avais 4 ou 5 ans, 6 ans, je ne sais plus trop. Et j'ai été au zoo avec ma tante, donc, euh, et voilà, donc je me suis baladé, tac tac, tout, tout va bien. Et ce, ce jour-là, il faisait très très beau, donc j'avais des lunettes, et donc euh, on visite, on visite, on, on visite et là, on arrive aux ours, et donc il y avait une petite marge, donc il fallait que je passe au-dessus, donc je suis passé au-dessus et mes lunettes, elles sont tombées dans l'enclos de l'ours, et il s'appelait l'ours à lunettes. Donc voilà, l'ours à lunettes, a mangé mes lunettes. Donc voilà, et après je les ai récupérées en une bouts Ok, donc là ce que je vais faire, moi je vais leur faire voir, je vais noter 1 et 2, enfin je vais noter un sur vous deux, en fait, et je vais faire comme un battle, comme un espèce de championnat, et au fur et à mesure, je vais essayer de le déduire comme ça. Donc pour moi, entre les deux, celui qui est le plus susceptible de mentir, c'est lui. En même temps, vous avez vu que j'ai fait qu'un trade, bon, Donc, pour moi <rire> c'est Ok, on continue Alors, euh, donc moi, petite histoire Fabien. Euh, en gros, euh, c'était il y a environ 3 ans, j'étais encore à la fac à ce moment-là. On va dire que j'avais un exam le mardi et le lundi, j'étais tout seul dans un appartement, celui de mes mecs. Et euh, ça dis la vérité. Oui, ouais. ah, oui. Je n'ai pas besoin de, de Vas-y raconte pas ton histoire Alors moi mon histoire du coup c'était Bah il y avait Valentin dans cette histoire Du coup moi c'était à la fac, j'étais au rattrapage Et je suis arrivé à un partiel et j'avais rien révisé du tout Absolument rien Et euh, qui c'est que je vois en plein milieu de cet amphi Valentin Et euh, donc je vais à côté de lui et je, je fais oh, Valentin je, je connais rien, est-ce que je peux un petit peu tricher sur toi Au final j'ai tout tout tout triché sur lui De A à Z, j'ai eu 14, il a eu 7 c'était un, un parcelle de quoi C'était un peu de, de théâtre. la C'est à moi. Ah mais j'ai un doute sur la finalité <rire> de l'histoire. Elle peut être vraie et juste s'arrêter à la fin. Donc, euh, okay. Okay. Okay. Okay. Alors moi, c'est il y a deux ans. J'étais au ski et j'ai eu un, un accident. Quelqu'un m'est rentré dedans. Et cette personne est venue à l'hôpital me voir. Et il s'est avéré que c'était Antoine Dumerle, la personne qui faisait... Euh, les inconnus, les trois frères. D'accord. Et du coup, c'était le gamin. Et du coup, il m'a emmené sur les tournages, etc. Il m'a emmené. Euh, c'est le régisseur, maintenant, c'est un régisseur plateau. Et il m'a emmené sur le tournage de La mort d'Auguste. Donc, c'est un film avec Bruno Solo et Antoine Guilherry. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai voulu devenir réel. Parce que j'ai fait pas mal de réels et tout depuis. Et puis, bah, c'est cool. Ok. Euh, j'ai du sur de, certains éléments. Euh, alors, je te poserai pas d'autres questions. Bon, <rire> si c'est toi qui manque je, j'aurais je <rire> Toi j'ai encore des doutes. Toi j'ai juste des doutes sur la finalité. Et toi j'ai un coup sur deux et il y a plusieurs signes qui m'embêtent chez toi. Donc en fait pour moi là les trois en liste c'est vous. Euh, c'est euh, vous tourniez à quel à quelle à quelle heure à peu près euh euh, c'était après après en après-midi ou début d'après-midi. D'accord. c'était un jour. à quelle saison quelle période de l'année C'était en euh, octobre. T'es né quand toi En février. Et lui il est né quand En février. Euh... <rire> Et comment il a réagi avec Agréablement nappes Et bien. Euh... T'as emmené sur quel tournage On m'a emmené sur la mort de l'histoire. Il y a eu quoi de fou là-bas En hein. enfin, c'était pas, très... pas fou. c'était c'est juste que c'était plutôt l'ambiance de tournage. Il y avait plein plein de monde. C'était un décor des années 60, des années 20. Et euh, il y avait du fond vert, c'était dans les rues de Paris. C'était hyper cool. Et c'était ouais. surtout qu'il y avait des beaux acteurs. Enfin, des bons acteurs. je dire à en je, je veux pas que vous puissiez suivre ce que je suis en train de faire. Ah okay. oui parce que je suis à oh, tout. De de inconsciemment vous sauriez. Oh. Ok. Pour moi, celui qui a donné le plus de signes du mensonge, vous faites voir pour moi, c'est cette personne-là. Ok Ça pour moi c'est la personne qui a le plus de signes du mensonge. Bah là, pour moi c'est pas toi qui as menti. Tu peux me dire si j'ai juste. T'as raison. T'as pas menti non plus. Non. T'as pas menti non plus. Non. Par contre toi à la fin, t'as menti. Bah non, évidemment maintenant c'est Nico. Évidemment <rire> L'histoire est déformée. Ouais, pour moi c'est déformé. Le ski était vrai. Euh... Ah, C'était pas avec lui. Oui voilà non mais le, le, le fait que tu sois au ski, que tu te prends un shoot, en fait ouais. j'ai plein d'éléments vrais, après il y avait aussi ta culture, c'est-à-dire que tout ce que tu dis c'est vrai et c'est juste et les fait connexions. La Bordogus, quand même. Voilà, c'est juste les connexions entre les trucs qui sont fausses. Alors si oui. ça vous intéresse, j'ai une chaîne YouTube où j'explique aussi les signes du manche-sang, j'ai plein de trucs de mentaliste. Tu, tu peux ouais. cliquer par là, je pense qu'ils mettront un lien dans le descriptif. Et moi je suis venu aussi à Angers aujourd'hui les voir parce que ces mecs-là, ils m'ont clashé. Et j'ai des preuves de ça. Et les preuves, elles sont sur ma chaîne YouTube. Viens voir les preuves. Donc, tu seras comme moi, tu seras dégoûté. Merci les mecs. Merci, merci à vous. C'est ouais. vos abonnés, hein, si vous voulez dire un truc. Salut. Ouais, ouais. Écoutez, euh, merci à nos abonnés. Hein. Restez, restez fidèles, continuez à partager, à commenter. Et, et à nous suivre. Merci à vous. Un merci. petit merci. like. Voilà. Bisous. Merci, ciao. merci à vous. Là, ils sont partis, mais moi, j'avais juste un dernier truc à vous dire. Je le dis pas trop fort, après, sinon, ils vont prendre le melon. Cette chaîne, elle est juste énorme en fait. Les, les vidéos, elles sont de super qualité, c'est vraiment cool. Et il tient qu'à vous que la chaîne elle décolle. Et si, là je crois que vous êtes 1000 ou 1200 sur la chaîne. Si chacun d'entre vous déjà fait un partage de, de la vidéo ou en parle à quelqu'un, ça va doubler, ce serait exponentiel. Moi je vais le faire et j'espère que vous aussi. Ciao